Salut la team, c'est Norma, ça fait super plaisir de vous retrouver sur la chaîne officielle de BeatStars pour enfin développer des tutos en français, on les avait tous attendus, bah, ils sont là, ça commence dès maintenant. Le premier tuto d'aujourd'hui ce sera sur les uploads, vous l'avez certainement vu sur ma chaîne, mais aujourd'hui il va être très mis à jour. Je vous invite vraiment à suivre la chaîne de BeatStars, puisque des tutos en français comme ça, il y en aura plein d'autres qui vont suivre. Et on commence tout de suite par le premier de la série qui est les uploads. C'est parti. On ne va pas entrer dans les détails de la plateforme là tout de suite, C'est pas ce qui nous intéresse. Si jamais tu en as besoin, va sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur ça. Comme tu peux le voir tout en haut, tu as un gros bouton upload. Tu cliques dessus et tu vas voir que c'est très très simple. Tu vas pouvoir mettre tous tes fichiers d'un coup qui vont te servir pour uploader de la prod, c'est-à-dire ton MP3 avec le tag, ton Wave sans tag. Et ton fichier de stems, ça s'appelle stems d'ambistars, mais c'est le piste par piste, ou je crois un peu aussi le track out en anglais, c'est des noms que tu verras. Ça contient toutes les pistes de ton instrument, tout simplement. Et le quatrième fichier, c'est évidemment la petite vignette, la petite photo qui rend agréable à l'œil la vue de ta prod. Donc, comme on le disait, on va aller directement sélectionner nos fichiers. Pour l'exemple, je suis parti d'une prod que j'ai appelée pour que ça parle à tout le monde "Banger". Donc, tu vas voir qu'on a bien les trois fichiers sons que je te parlais, plus le fichier visuel, ce qui te fait au total quatre fichiers. J'ai quand même nommé très clairement mes pistes audio pour qu'elles soient très claires pour un artiste. Tu vois juste en un coup d'œil, on voit le nom, le BPM, la clé, mineur, et s'il y a un tag, s'il n'y a pas de tag, qu'est-ce que c'est, etc. Je t'invite à faire ça comme ça, ça fait très clair et ça fait très pro en termes de convention d'hommage. C'est super cool. Donc, tu prends tes quatre fichiers. Et tu les glisses tout simplement ici. Donc là, tu vois que tu as les quatre fichiers qu'on a sélectionnés qui sont bien ici. Et tu cliques sur Upload. En attendant que ça charge, tu arrives sur un petit endroit où tu as trois tableaux qui sont présentés. Tout à gauche, c'est les prods. Au milieu, les sound kits, ça va être les drum kits, les samples packs que tu peux faire, etc. Et tout à droite, c'est les musiques que tu peux distribuer quand elles sont terminées. On va se retrouver une fois que tout est uploadé et on va créer sur la production track notre première prod dans deux secondes dès que c'est uploadé. Une fois que tes téléchargements sont finis, t'as le récapitulatif de ce qui s'est mis à gauche, classé par type de fichier, donc c'est pour ça que t'as pas tout d'un coup, là t'as les mp3, les Wave et en dessous, il y a encore d'autres trucs. Nous ce qu'on va faire directement, c'est qu'on va aller créer notre première prod, et ça on aurait pu le faire directement pendant que ça chargeait. Ce que je t'invite à faire la prochaine fois, c'est que pendant que ça upload, évidemment tu gagnes et tu maximises en termes de temps, et tu rentres les informations pour créer ta prod. Du coup, nous ce qu'on a dit, c'est qu'on avait créé une prod qui s'appelle banger, donc là, très important, c'est les tags. Je pense que les tags, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'intégralité de ce que tu vas faire sur BeatStars puisque c'est vraiment grâce à ça que tes prods vont être retrouvés facilement et qu'elles vont être ciblées. Donc là, on a fait un banger. Dans l'exemple, on va dire que c'est pour un type beat Niska et qu'on est dans un délire un petit peu dark au niveau de la composition. Donc, ce que je t'invite à faire au niveau des tags, c'est de mettre le nom de l'artiste, le type de musique que c'est et le mood. Pour le premier tag, on a dit qu'on prenait le nom de l'artiste, donc là, ça va être Niska. Le deuxième, on a dit le style de musique, là on est sur la trappe pour l'exemple. Et enfin, le troisième, c'est le mood, c'est l'état un petit peu dans lequel on peut être quand on compose. Ça peut être sad, ça peut être happy, ça peut être plein de trucs. Là, on va dire quand tu est sur un délire, comme on a dit tout à l'heure, un petit peu dark. Donc on a nos trois tags, on peut en mettre que trois maximum et on peut en mettre que trois minimum. Tu peux pas en mettre que un ou deux, mais ça te desservira. Donc il faut bien que tu en mettes trois et vraiment, essaye ce combo. Le nom de l'artiste, le genre de musique et le mood dans lequel tu composes au niveau du track type on est donc sur une prod standard donc on est sur un bit. T'as d'autres possibilités, les beats avec chorus, donc chorus égale refrain en anglais, donc ça c'est quand tu vas faire le refrain par dessus, euh, de la top line, des vocales, soit une chanson totalement finie, etc., etc. Ensuite, on a la release date, c'est la date de sortie en anglais, c'est tout simplement la date à laquelle ta prod va être visible publiquement sur Beatstars. Donc là, tu vas sélectionner soit tout de suite si tu veux qu'elle sorte maintenant, soit ce que je t'invite à faire, c'est que au fur et à mesure que tu vas développer ton business et que tu as développé ta stratégie au niveau des prods, c'est de prévoir les sorties. Comme ça, tu peux essayer d'avoir quelque chose d'organisé et toujours régulier longévité comme je le dis toujours sur ma chaîne tu t'organises pour que tu aies un créneau régulier au niveau des sorties une fois tous les trois jours une fois par jour si tu as le temps une, deux fois par semaine enfin tu t'organises de manière à ce que ça soit régulier et consistant donc là par exemple, on peut très bien, très bien dire pour l'exemple qu'on veut que ça sorte le 12 janvier à 9h du matin, pourquoi pas, voilà. Donc là c'est programmé, ça sortira le 12 janvier, comme on l'a dit, à 9h du matin. Ensuite il y a l'URL de disponibilité de la, de la prod, donc là elle n'est pas encore sortie, c'est pour ça qu'on a un Exclusive Access, mais quand elle est sortie, c'est une URL standard qui contiendra ta prod pour qu'elle soit publiquement visible et que tu pourras transmettre à qui tu veux. Ensuite on va passer à la mise en place des fichiers qu'on a précédemment uploadés, dans les cases attribuées à cet effet. donc là on va commencer, on a directement le Untagged Wave. Donc ça, c'est directement ton Wave qui n'est pas tagué, comme son nom l'indique. Et sache que BitStars fait la compression MP3, c'est-à-dire que la personne qu'elle t'achète le Wave ou juste la licence MP3, ce sera issu de ce champ-là et de la conversion MP3, si la personne achète le MP3, que ça sortira. Que je dis ça parce que tu as une troisième option un petit peu plus bas qui est le Tagged bit qui est en MP3 en général celui-ci. Ça, c'est quand tu as un Custom bit que tu intègres directement dans ta prod. Donc je récapitule, là on va commencer par le Wave non tagué, comme tu peux le voir on l'a tout à l'heure, il apparaît ici en premier, enfin quoi en deuxième après le MP3. Donc je sélectionne celui-ci, c'était bien mon format Wave, vu qu'il est déjà uploadé, bah c'est instantané. Ensuite on a le Track stems, donc le piste par piste, donc là c'est le ZIP qui va contenir tous les fichiers de ta prod. Tu vas cliquer ici pour aller le chercher et encore une fois il est tout en haut puisque c'est le dernier fichier qu'on a uploadé dans les types de fichiers ZIP. Tu le sélectionnes, encore une fois, c'est instantané vu que tu l'as déjà uploadé. Enfin, on a la dernière option qui est le tag beat. Ça, en fait, c'est ton MP3 custom, comme je le disais tout à l'heure, qui est déjà tagué. Et c'est celui qui va être joué quand les, quand les gens vont aller voir tes prods sur BeatStars. et vont vouloir les prévisualiser, notamment les artistes, pour avoir une autre idée sur ta prod. Ils vont pouvoir les lire. Mais ça, je te montrerai ça dans la partie de prévisualisation juste après. Donc là, tu mets ta, donc, ta prod qui contient le tag. Tu sélectionnes ça ici, c'est mis, tu es content. Sache que si jamais tu n'as pas de tag, tu as une option dans Beatstars dans les paramètres, qu'on te montrera dans une certainement une autre vidéo, qui te permet d'avoir un tag BitStars tout fait, qui s'ajoutera de manière aléatoire sur ta piste. Ensuite, donc, tu as l'artwork. Donc Là, par défaut, c'est l'image de ton profil, mais là, ce n'est pas ce que tu veux. Donc Tu vas cliquer sur l'image et ça va t'ouvrir un champ. Donc Là, moi, j'ai le banger visuel qu'on a uploadé tout à l'heure. Je vais le sélectionner et on va pouvoir le cropper ou pas. Donc Quand tu croppes, c'est quand tu veux réduire la taille ou l'agrandir suivant le champ que tu as. Moi, elle est directement à la taille carrée pour un visuel, donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de la cropper. Et on a le banger, Niska Taille Beat. On va faire Save. Ça va se charger et ça va se mettre directement dans la petite fenêtre de prévisualisation. Ensuite, donc toute la, la première partie est terminée. Maintenant, il va nous rester la partie la plus intéressante et la plus importante en termes de stratégie business. Là, on a vraiment fait que la partie musique et ensuite c'est la partie qui vient un peu plus entrepreneuriale. Donc, on arrive dans les selling preferences. Normalement, il y a bientôt une vidéo qui va venir sur la chaîne pour les licences et les contrats en français que je suis en train de préparer. Rapidement sur Bistars, par défaut, tu as les licences et les contrats que tu, as, tu es censé avoir déjà préparés, qui ont tous un certain prix, un certain contenu, etc. etc. Tu as le droit de les customiser ici. Donc si par exemple, toutes mes licences moins P3 sont à 19$, eh bien, tu peux très bien dire que celle-ci est cartonne et tu veux qu'elle soit à 29$. Donc, toutes tes licences seront à 19$ par défaut, sauf celle-ci qui sera à 29$. Moi pour l'exemple, je mets toujours mes licences au même prix. Donc c'est ici que tu vas définir les prix exacts de tes licences, que tu vas définir si tu veux qu'elles ne soient pas disponibles en vente. Ça peut être tout simplement, par exemple, je te dis une bêtise, quelqu'un t'a acheté en off une exclue, eh bien, il faut que tu la retires de la beat store, ou alors tu peux la laisser juste en prévisualisation, et là typiquement le note for sale, c'est pour ça que ça s'applique, on pourrait juste écouter un l'instrument, on ne pourrait plus te l'acheter. Private, c'est quand tu veux t'accorder avec quelqu'un, tu veux qu'elle soit existante sur Bitstars, mais que tu veux pouvoir la transmettre à quelqu'un sans que quelqu'un puisse l'acheter en parallèle. Ça, c'est quand tu es en général, tu fais des négociations ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, si tu cliques sur Private, il faudra que tu envoies l'URL avec le Exclusive Access, mais qui sera automatiquement intégré, t'inquiète pas. Et ensuite, tu as une petite case Exclude from Bulk Discounts. Ça, c'est quand tu vas créer des grosses réductions, par exemple les 1 acheter, 1 offert, 2 acheter, 2 offerts, etc. Quand tu cliques sur cette case, ça veut dire que ça ne s'applique pas sur cette prod, tout simplement. Enfin, dernière chose, là, on a nos quatre licences parce que moi, j'en ai 4 Si avec que trois, il n'y aurait que trois lignes. Moi, j'ai quatre licences MP3, Wave, Trackouts et Illimité. Enfin, il y a les licences exclusives. Donc, pour ça, on va cliquer sur la petite case « "Enabled make offers only for exclusive license ». Ça veut dire qu'on va faire en sorte que la personne puisse nous faire des offres uniquement pour nous acheter l'exclu de la prod. Donc, quand, comment ça se passe derrière quand tu fais une exclue Quand une personne va vouloir t'acheter une prod, tu vas définir un minimum dans tes paramètres pour dire que tu vas vendre ta prod en exclu à partir de minimum 100$, 100 par exemple. Et bien bah, cette personne sera obligée de faire comme un petit peu une enchère elle devra te définir un prix qu'elle te propose. Si elle le fait en dessous des 100$, il bah, y aura un message qui dira que c'est trop bas, qu'elle est obligée de faire un minimum. Et ensuite, et bah, elle te fera une proposition tout simplement et tu recevras une requête de négociation dans Bitstars qui, comme tu peux le voir, seront juste ici, donc tu as une petite box negotiations, et c'est ici, quand on te fera des demandes d'exclusivité, que ça apparaîtra pour la négociation. Donc là, tu seras libre d'accepter, de refuser ou de faire une contre-offre pour proposer un prix supérieur en général. Donc ça, c'est pour la partie Exclusive License et tu cliques sur Enable Make Offers Only. Vraiment, t'accorder faire des vraies négociations avec tes potentiels clients. Sur la droite, on a les options de Free Downloads. Donc évidemment, si tu cliques sur Non, bah, tu n'autorises pas les Free Downloads. Encore une fois, j'ai sorti une vidéo il y a deux jours sur ma chaîne qui explique pourquoi les Free Downloads sont très importants. Je te recommande vivement de le faire. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut absolument que tu fasses, si tu les mets, c'est que tu les mets évidemment avec un Voice Tag. Comme ça, il y a ton Tag dedans et ça empêche entre guillemets les vols. Je te déconseille l'option de mettre yes untagged, ça veut dire que tu donnerais ton MP3 mais sans la version taguée, je trouve ça pas top pour la côté privacy, pour le côté privé de ta prod. La petite case du bas, moi perso je la coche jamais, mais si tu la coches ça va tout simplement autoriser les gens qui ne sont pas logués sur Beatstars et qui sont complètement extérieurs à Beatstars de télécharger gratuitement ta prod. Je te le déconseille parce que pour le suite tout simplement c'est pas vraiment top. Ensuite il y a la contrepartie que tu attends si tu autorises la personne à faire du free download. Moi ce que je te recommande encore une fois, j'ai dit dans ma vidéo il y a deux jours c'est de faire du capture email only parce que quand tu as un email c'est vraiment très intéressant pour le marketing et le remarketing, tu fais des packs ou quoi que ce soit, tu as une adresse email pour pouvoir justement proposer d'autres prods, proposer des produits. L'autre option que Bitstars te permet c'est de faire du social following donc là du coup tu peux soit dire à la personne qu'elle est obligée de tweets sur Bitstars ou de tweets sur Soundcloud ou de tweets sur Twitter ou la totale de tweets partout là c'est toi qui choisis, moi je te conseille de laisser capture email only moi c'est ce que je fais comme ça, ça me fait une grosse base d'emails pour pouvoir retravailler les clients potentiels derrière. Voilà pour la deuxième partie au niveau des selling préférences, donc les préférences de vente, si on traduit. Donc ensuite, on arrive à la partie la plus intéressante d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue un petit peu business. C'est les details de la track. Donc en gros, c'est vraiment l'intégralité des informations qui correspond à ta chanson. La petite case tout en haut ici, elle va être super importante parce que ça permet de signifier d'où proviennent des samples que tu aurais utilisés. C'est vraiment important que tu les déclares, comme ça, ça évite tout problème de droit et de royalties derrière. Même s'ils sont gratuits, tu vois, ça mange pas de pain de le déclarer tu coches la case, moi j'en ai pas utilisé Ce que je compose tout avec mes instruments et avec mes VST, je n'utilise jamais de sample alors très très rarement, si jamais toi en utilises et que tu le déclares, tu marques par exemple sample 1 ou sample guitare ou ce que tu veux, et tu marques la source d'où il provient, donc par exemple on peut très bien imaginer que tu l'as chopé chez Simatics ça pourrait être également chez un artiste à qui tu aurais acheté un pack, donc par exemple si jamais tu as acheté une loupe de piano à, je dis au hasard, hein DJ Pain One qui est un beatmaker très connu sur BeatStars, et ben tu le signifies ici comme ça, t'es peinard. Tu vois, il n'y a aucun problème, as pas, tu, tu te bacs de tout problème. Donc Ensuite, tu as les infos qui vont référencer un petit peu ton instru. Donc là, le genre premier qu'on a fait, évidemment, on va définir que c'est du hip-hop. Il y a plein de genres qui existent, nous, on est vraiment sur du hip-hop. Ensuite, c'est le sous-genre. Tu peux donner une espèce de sous-catégorie qui est liée à ta prod. Donc nous, on est sur du hip-hop, mais c'est très généraliste. Évidemment, ce qu'on a fait, c'est de la trappe, donc on va le signifier. Tu as plusieurs sous-genres. Par genre, donc nous on a fait de la trappe, on sélectionne trappe juste ici. Ensuite, les moods, c'est exactement ce que je te disais. Nous, on a fait un truc qui était dans un délire un petit peu dark, donc on va signifier ici qu'on est sur du dark. Donc, on va aller au D, hop, dark. Et tu peux aussi mettre un mood second, un état d'esprit second. Donc, comme nous, on a fait du dark, on peut très bien imaginer que c'est un petit peu triste. Souvent, le côté dark avec la tristesse, Et ben on a juste à signifier ici. Donc, triste en anglais, c'est sad. Je t'invite vraiment à utiliser tout ce qui est Google Trad, etc., pour rechercher comment on définit certains moods. C'est quelque chose qui va vachement t'aider pour ressortir dans le résultat. Plus tu mets d'infos, plus tu as de chances de ressortir. Donc, nous, on va mettre dark et sad en deuxième genre. Donc, on va dans les S, hop, Sad, voilà juste ici. Ensuite, donc tu as le BPM, ça tu es obligé de le mettre parce que sinon on va te mettre un nombre par défaut et ce sera pas ça du tout donc ça va être complètement faussé. C'est super important, encore une fois, d'être très pointueux dans ce que tu définis. Nous on a fait une prod qui était à 140, on a dit que on était sur du mi mineur, donc mi en anglais la notation c'est le e, i e minor il est là et voilà. Ensuite, on a la description, c'est un élément qui est indispensable pour la simple raison que c'est ce qui va te servir pour ton Facebook catalogue qui va être référencé par ton Facebook pixel ID. On verra ça dans une vidéo futur, qui va pas du tout être fait maintenant, mais c'est en gros, en deux mots, quelque chose qui va te permettre de savoir combien de personnes ont cliqué sur ajouter dans le panier pour ta prod, combien de personnes ont remove, donc euh, supprimé du panier, et c'est des choses qui sont vraiment intéressantes d'avoir en termes de mesure, c'est super important pour toi qui es entrepreneur aussi dans ta musique. Donc tu mets une description, moi en description ce que je mets en général c'est un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a eu auparavant, donc voilà comme ça c'est un petit peu mi-pêle-mêle, mais ça enrichit un petit peu ta prod. Donc évidemment, moi je mets toutes mes descriptions en anglais, mais toi tu veux le mettre en français si tu vises le marché français. Après c'est vrai que Bitstars, même si c'est très utilisé en France, il y a une énorme majorité d'utilisateurs qui est en provenance des pays anglophones comme les états unis l'Angleterre, l'Australie, le Canada, etc. Donc évidemment, il y a un gros potentiel de clients qui ne va pas parler français. C'est à toi de voir si tu veux comment tu veux cibler ton marché. Si tu veux faire uniquement des prods pour un marché francophone, tu mets tes petites descriptions en français. Si jamais vraiment tu veux faire le marché mondial et anglophone notamment, et bah tu mets tes descriptions en anglais. On arrive à l'avant-dernière partie qui est les collaborateurs. Donc là, c'est tout simplement si jamais tu as fait une collab. Donc rien de plus simple. Ou si jamais tu veux faire don d'un certain pourcentage à une offre caricative, c'est considéré aussi comme de la collaboration. Donc typiquement, ce qu'on peut très bien imaginer, on va regarder l'exemple de DJ Pain One un petit peu tout à l'heure. Si jamais on avait fait... Une colonne avec DJ Payne One, on marquerait ici DJ Payne One, ça devrait nous chercher son nom d'artiste et ça va nous le trouver automatiquement et ça va directement le rajouter au niveau d'ici et après on va pouvoir définir les pourcentages attribués à chacun. Donc très souvent au niveau des pourcentages, on va être sur du 50-50, forcément, puisqu'on est deux à avoir fait la prod. Il n'y a pas de raison, sauf dans certains cas, mais en général, c'est vraiment un 50-50. Et il a interagi en, en qualité de producteur, donc beatmaker comme moi. Et voilà. Et en gros, quand je vais publier la prod, eh ben, ça lui enverra un mail qui va définir que moi, j'ai défini à mon catalogue une prod qui va être partagée à 50-50 avec lui en qualité de producteur. Donc voilà, je vais supprimer tout simplement. Et si jamais tu es intéressé par faire quelques dons pour des bonnes causes, eh ben, tu peux aussi le faire. BeatStars a une entité qui s'appelle Beats for Love, donc ça contient Black Lives Matter, etc., etc, il y en a plein, et du coup tu peux donner un pourcentage de vente sur tes prods, donc par exemple tu peux très bien, comme on l'a fait, tu vois, tu ajoutes, donc là je le fais comme si on ne l'avait pas vu, donc tu vas taper Beats for Love, tu vas avoir le user Beats for Love qui va sortir, tu vas l'ajouter de la même façon qu'on avait fait pour DJ Pain One, tu vas mettre... Le pourcentage, alors publishing tu vas laisser à zéro, puisque après c'est si jamais c'est acheté et que c'est déclaré toutes les royalties, tu vas pas les donner une œuvre caricative, tu vas les garder pour toi. Donc tu laisses bien zéro en publishing, c'est juste sur la vente de la prod que tu vas donner. Donc c'est la partie profit share. Et tu peux très bien imaginer que tu veux donner 10 ou 20%. Voilà, 10% ça peut être un bon chiffre pour commencer. Par exemple, ça veut dire que si tu vends une prod 20 euros, et ben, tu en garderas 18 et il y en a deux qui iront pour cette œuvre caricative. Voilà, moi je sais que je le fais parce que j'aime bien donner un petit peu mais elle est libre à chacun et faut pas oublier que si tu fais ça tu déclares le collaborateur pas en producer mais en charity qui était tout en bas juste ici. Voilà, et comme ça quand tu déclares ta prod, et bah, tout simplement tu as fait aussi un petit don de toi-même et c'est très sympa. Dernière partie qu'on a ici au niveau de la partie Upload, c'est si jamais tu as fait une vidéo YouTube et que tu veux la définir ici pour qu'elle apparaisse dans ton menu vidéo, sur ta pro page par exemple, ou sur ton profil BitStars, et bien bah tu ajoutes tout simplement l'URL vidéo et l'intégration qui est faite automatiquement. Donc moi j'en mets au hasard de mes propres parce que pour l'exemple je n'ai pas fait de vidéo, mais tu mettrais directement ici, tu cliques sur Import, et tu as directement donc la vignette, le titre et la description YouTube qui apparaissent et tu peux faire Upload vidéo, et paf, ça se met directement, tu as la vidéo. Et comme ça, quand tu vas dans ta prod après, bah, la personne peut aussi voir que tu as fait une vidéo. Et c'est aussi quelque chose qui peut être liké, etc, etc, sur ton réseau. Et ça peut aussi permettre de faire valoir tes talents artistiques sur la création de visuels, sur la création de vidéos. C'est aussi un truc qui peut être mis en avant, mon gars. Donc voilà, une fois que tout cela est fait, je t'invite dans un premier temps à save ton draft. Une fois que ce sera fait et qu'on est tout bon, on clique sur Publish. Et quand on va cliquer sur Publish, du coup, on va voir qu'on a trois différents onglets. Les drafts qui sont les brouillons sur ce qu'on a éventuellement commencé, donc là moi c'était pour les tests, j'avais déjà fait quelques petits débuts. On a les futures releases, donc c'est les sorties qui vont arriver plus tard, donc nous comme on a défini une sortie au 12 janvier, et eh bien tout simplement elle apparaît ici. Tu as moyen de télécharger tout ce que tu as fait, d'éditer à nouveau ou de supprimer ta sortie, mais voilà, elle apparaît ici et dans MyTrax, tu auras du coup toutes les sorties que tu as. Quand tu as prend des sorties, que tu as tout fini, que tout s'est bien passé, tu vas la retrouver au niveau de tes tracks là. Tu vas aussi pouvoir la mettre en Feature sur ta Pro Page en cliquant sur ce bouton-là ou l'ajouter à une tracklist si besoin. Ensuite, comment ça se répercute Sur ton profil, quand la prod est sort, et tu vas voir qu'elle est tout simplement ici. Ça va reprendre le nom d'artiste, le nom de la prod évidemment, la date de sortie et le descriptif lié à cette prod-là, plus tes licences pour pouvoir l'acheter. Ensuite, tu vas voir sur ta Pro Page, si jamais tu en as une, tu verras tout simplement qu'elle apparaît en Feature Track vu que tu as cliqué sur la petite étoile à côté. Et du coup, elle est ici, et puis on peut directement l'écouter, la jouer, etc., etc. Mais elle apparaît aussi dans la cap de toutes les pistes juste ici. Donc voilà, j'espère que si le plot était un petit peu obscur pour toi ou tout ce qui est tag, etc. maintenant c'est beaucoup plus clair pour toi. Je t'invite vraiment à suivre la chaîne de BeatStars pour pouvoir avoir plein d'autres tutoriels de genre-là en français puisqu'ils vont arriver et à me suivre sur ma chaîne si tu ne me suis pas déjà. Je te laisse là, je te dis à très bientôt avec BeatStars, à la prochaine, ciao